Si ce n'est pas obligatoire, si ce n'est pas vocation, en fait. Mais c'est où ce chapitre sur les drogues Parce que je... Brad Power parle dans le, le, le, le premier personnage de, de son, sa vie. Son père est archéologue à, en Thaïlande, mais en fait c'est un mensonge. Et, et donc ce chapitre sur les drogues, c'est le deuxième euh, compte de son parentage. 5 à 27. 27, merci. Ok. Wow, c'est déjà 27. Super.